Alors, TollboyDrop, bonjour. Euh, on va commencer bien, on va commencer simple. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés Quelles sont les, les origines du groupe ça, c'est une longue histoire, c'est-à-dire qu'à la base, Soul Boy Drop, c'était avec d'autres musiciens qui, à un moment, ont décidé de partir sur d'autres horizons. Il se trouve qu'un de mes amis avait un groupe avec Jim euh, voilà, qui cherchait à faire quelque chose d'autre. Je proposé de rejoindre la formation et puis Luch nous a rejoint. Euh, votre musique est très, très, très énergique. Euh, comment est-ce que vous y prenez pour écrire Est-ce que vous jammez beaucoup ensemble Ouais je pense qu'il y a quand même pas mal de jams, hein. il y a pas mal de morceaux qui se créent parce que l'un d'entre nous arrive avec un riff et, euh, et tout de suite on essaie de, voilà, de, de travailler là-dessus et ça arrive quand même fréquemment qu'on qu passe quoi une, une demi-heure sur un riff comme ça, qu'on qu laisse tourner, on joue. Ça peut arriver qu'il y en a un qui arrive avec une idée d'un morceau euh, en tête, presque pratiquement en entier. Quoi. Et donc après là c'est encore une fois une question de pouvoir euh, structurer un, un morceau que. On avait en tête avant de venir en répète en fait. Quelles sont vos, vos influences euh, dans, dans, les, dans les groupes de stoner oh. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Euh, clairement, euh, clairement, il y a Caillus, Cuno euh, de Stone Age. Il y a beaucoup de gros riffs euh, à, la, à la Red Fang ou à la Truck Fighters qui se transforment en Doom à la Unkel Acid. Mais au niveau des influences, euh, c'est assez drôle en fait parce que Corentin euh, et Luciano euh, on sent que chacun vous avez de, des influences euh, assez différentes. En tout cas, votre esprit, euh, pour composer euh, les nouveaux morceaux de The Boy Drop, parce que en fait, c'est vraiment des, un nouveau son qu'on est en train de créer pour l'instant, euh, vous êtes quand même sur deux registres assez différents. Et donc en répète, moi j'assiste un petit peu euh, à cette rencontre d'un bah, esprit plutôt donc quelque chose assez efficace, le camion qui roule, et c'est tout droit, et on y va. Et puis le chano qui ont plutôt envie de faire des winnings, ou tiens, si vous avez un petit deux-roues, un petit sentier par là, et on arrive toujours à trouver une espèce de vieux compromis euh, dans ces, entre ces deux, euh, ces deux veines. Vous allez monter sur scène euh, tout à l'heure. Comment est-ce que vous vous sentez Est-ce que vous êtes euh, excité Est-ce que vous êtes nerveux euh... Quand ça commence, quand on lâche le premier accord, il n'y a plus de stress. Je suis juste sur scène, je suis dans mon morceau, jusqu'à la fin du concert. Quand le concert finit, c'est ah, « ça y est, c'est fini !» Puis deux minutes plus tard, c'est Putain, je veux recommencer, je veux remonter sur scène. Et s'il y a un groupe après, c'est encore plus frustrant. On a envie de remonter avec eux et c'est super frustrant. Donc on a envie de faire un concert de 3 heures. Mais... Euh, votre musique euh, montre euh, toute l'énergie que vous avez à revendre. Euh, Qu'est-ce que vous nous réservez pour l'avenir euh, qu Qu'est-ce qu qui vous motive Qu'est-ce qui vous pousse La première chose, je pense, notre moteur, c'est le concert. C'est de faire des lives, faire des lives, faire des lives. Moi, personnellement, c'est vraiment sur scène que je me sens. Euh... C'est une bouffée d'oxygène, c'est génial, c'est libérateur. Après, dans, dans les prochaines étapes, c'est dans deux semaines, on va, euh, on va rentrer en studio pour enregistrer notre premier EP, enfin premier de qualité euh, dans un bon studio. Euh, donc, euh, donc ça, c'est la prochaine étape. Euh, et puis, commencer de plus en plus à démarcher grâce à ce, à ce médium-là. On a aussi des guests qui vont venir d'ailleurs sur le EP rajouter des, rajouter des claviers, des choses comme ça, euh, qui, qui vont donner de l'ampleur à, à tout le morceau. Donc, on travaille déjà sur des, des arrangements pour vraiment donner, pouvoir profiter du studio sur des choses qu'on ne peut pas spécialement se permettre en, en répète ou en concert. En studio, on va voire plus loin que simplement trois 3 quoi, je pense. Ouais, ouais. Et pour nous faire entendre le, le nouveau tall, tall Boy Drop. Ouais, c'est ça, c'est... Cet album, ça marque vraiment le, le, le début de quelque chose de nouveau. C'est... Euh, je crois qu'on peut le dire. L'idée du titre de, du, du EP, c'est uh, The Long Trail. Euh, parce que l'idée c'est voilà l'EP c'est le premier pas sur ce long sentier qui peut amener à quelque chose d'autre, qui peut amener à des concerts, qui peut amener à plein de choses. C'est deux époques différentes, enfin, oui, c'est voilà. ce qu'il ce qu y a dans, dans le premier EP. C'était vraiment le, le début de le Boy Drop d'avant oui, et puis maintenant, le deuxième épée, c'est est vraiment ce qui est, la nouvelle formation, des nouveaux morceaux différents. Oui, ça. Ouais. En, je pense que ce concert de ce soir marque vraiment un, un, un passage parce qu'on est arrivé à avoir une setlist où on a plus de 50% de la setlist qui, qui sont des nouvelles créations. Donc euh, je pense que voilà ce concert montre qu'on voilà, est passé à autre chose, on fait plus de nouveaux que des anciens. Il y a toujours les anciens que, que les, les fans qu'on a connaissent et, euh, et qui sont sur le, sur, le, sur le premier EP. Donc les morceaux connus, on les laisse, mais il y a, euh, a d'autres morceaux en plus. bien très bien. Euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, pour le futur euh, On va peut-être mmh. faire une tournée euh, de euh, dans le Royaume-Uni. Donc euh, ce serait pas mal que ça se concrétise. Voilà, ouais. et, puis, euh, et puis rien. Et puis voir, voir ce que les gens pensent de, de l'album, de, de nouveau. Mmh. Et puis, et puis voilà. après on va presser le CD, là, au, dans le, au départ on va partir sur une version plutôt, euh, plutôt digitale et euh, après partir sur une copie matérielle, ouais, un, voire, un vinyle. voire vinyle et des choses comme ça. Et donc, euh, donc un petit peu commencer à, à distribuer là-dessus et effectivement, concert, concert, concert, concert. Ouais. Et l'idée c'est de le sortir cet été. Et bien, tout le drop, merci on attend alors euh, avec impatience euh, le CD cet été. On se revoit sur scène Ouais, on se revoit sur scène, allez. allez. Bisous. Il y a beaucoup de gros riffs à la Red Fang ou à la Truck Fighters qui se transforment en Doom à la Uncle Acid. Et, euh, et aussi, enfin, j'ai envie de dire, euh, euh, les gars là, merde. Euh, les mecs de Bram Bjork. Issachino Non. Caius Non. Euh, bah tu euh... Non <rire> Ouais on passe.